Chers traders et investisseurs, mercredi 11 septembre, bonjour. En ce funeste anniversaire du 11 septembre, les marchés se portent extrêmement bien. Tout se passe exactement comme nous l'avions indiqué il y a maintenant de nombreux jours. Et malgré une clôture en demi-teinte aux états unis hier soir, les indices européens gagnent en milieu de matinée environ un demi pour cent alors tout devra être confirmé cet après midi surtout que nous attendons des chiffres importants à 14h30 donc nous verrons bien si cette hausse est confirmée et surtout n'oubliez pas que toute l'Europe attend demain la réunion de la BCE dont les conclusions risquent d'être très importantes donc il faut rester très très vigilant. Nous verrons bien si demain sera un autre jour. Alors dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé 3 trades gagnants sur 3, accompagnés de deux médailles. Espérons que cet après-midi sera tout, assez, tout aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée. Soyez prudents, soyez vigilants. Et à demain